Quoi, tu vas me pécho, peiner euh... les pattes selon que tu te la il y a moyen de te sentir pas traque. Moi, la théo, selon prenant la ligne de plus tard, il y a moyen de mixer les deux. Un hein. NF comme euh, norme française, <rire> à la fois, imposer la norme française, c'est un peu le projet du FM font grossir la population mais euh, clairement il euh, y en a un qui se digère mieux que l'autre quoi. Bon bah l'avantage des séries c'est qu'il euh, y a une fin quoi. Bah plus on a raison. De enfin, bah, toute façon à la fin de la baston euh, les deux vont y essayer plus. Hein. Dans les deux cas euh, ça va être chaud pour que la pêche soit bonne quoi. Bah au moins les macarons... Euh, connaît la recette. Hein dans les deux cas, à un moment donné, c'est bien un digeste. Le zan, c'est le réglisse là Si ouais, merde, dans les deux cas, t'as as les droge jaunes quoi. Mais qu'est-ce qu'on s'en tape Je suis en